Salut, moi je m'appelle Jérémy Bastide, je suis étudiant en BUT MMI à Castres. Et aujourd'hui, je vais te présenter bah, ce que je fais. Donc là, je suis en, en cours de création de, de site web. Donc là, l'objectif, ça a été de trouver un, un commanditaire avec qui travailler. Donc nous pour mon part, avec mon équipe, ça a été le, le Tennis Club vielle Et Donc notre objectif, ça va être de créer son site, ainsi qu'une charte graphique. Donc là, je suis actuellement sur le site, tu peux le voir. Donc ça m'a pris pas mal d'heures, mais on a des heures dédiées à ça. Donc pour faire ce site, j'utilise l'application VS Code, qui est un, un logiciel de Microsoft qui permet de coder. Donc là, pour ce site, je les connais en HTML, CSS. Donc on peut voir le résultat juste ici. C'est un langage de programmation qui est très basique, qui est pour de la présentation web et qui permet de faire des choses euh, voilà, plutôt classiques euh, pour des sites internet. Après en MMI on fait beaucoup de choses, euh, si tu es intéressé, bah, tu peux venir.